Revenons maintenant à la planification. Évidemment, cette notion de couleur est une analogie. Une couleur correspond à un groupe de fréquences. Lorsque deux couleurs sont différentes, ça veut dire que les deux cellules utilisent des fréquences complètement différentes. On va donc avoir un motif de réutilisation cellulaire, quelquefois appelé cluster, et on va répéter ce motif à l'infini. Le motif cellulaire est un ensemble de cellules où les fréquences sont utilisées une seule fois. Considérons un opérateur qui a n fréquences avec un motif de taille K, il va donc avoir n divisé par k, fréquences dans chaque cellule, puisque il faut que sur k cellules toutes les fréquences soient différentes. Nous pouvons voir un petit exemple sur un motif à 7. Si nous supposons que l'opérateur a 14 fréquences, que nous numérotons de 1 à 14, il va mettre la première fréquence sur la première cellule. À côté, il peut mettre la deuxième fréquence, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième. Ensuite, la huitième avec la 1, la neuvième avec la 2 et ainsi de suite jusqu'à 14. On voit ici apparaître le motif de base qu'on va répéter à l'infini. La même fréquence 1,8 est utilisée sur cette cellule là et ainsi de suite. On obtient finalement la répartition suivante et nous pouvons voir que la cellule avec les fréquences 1,8 a une cellule à la distance de réutilisation, une deuxième, une troisième qui n'apparaît pas sur le dessin, une quatrième qui se trouve ici, une cinquième et une sixième. Et à titre d'exercice, on peut calculer la distance de réutilisation. Le calcul n'est pas extrêmement simple, mais on peut y arriver. Et on retrouve d égale racine de 21 si on considère un hexagone de rayon 1. L'opérateur à 14 fréquences, il utilise un motif à 7. On voit bien qu'il y a deux fréquences dans chaque cellule.